Super, bonjour tout le monde. Donc, moi c'est Sylvain, je suis l'organisateur de Paris Pi, le Meetup Paris à Python et aussi des d'autres conférences si jamais ça vous intéresse, des séries de conférences à Paris. Et dans mon temps libre, comme vous a priori, sauf si vous êtes trompé de salle, euh, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si on recodait Google en Python. Bon, première question qui. Oups. Euh, la première chose qui vient à l'esprit c'est euh, pourquoi Quand même, pareil. Euh ça paraît quand même complètement con comme idée si on y repense. En fait, euh, yes. principalement parce que c'est fun, <rire> je ne sais pas pour vous, mais moi, recoder des choses qu'on utilise tous les jours, euh, notamment en Python, ben, c'est un super moyen d'apprendre, euh, de voir comment ça marche, de, de se donner <rire> la motivation de, de les décortiquer. Donc déjà, s'il y avait ça, ben, ça suffirait, mais euh, il se trouve que... Oula Ça ne marche pas du tout. Euh, en plus, il se trouve que ben, Google... Euh, des fois ça fait un peu peur, euh, leur position sur le marché est un peu flippante. Euh, un, une des choses qui peut arriver c'est que Google ben, mette un malus à un site euh, et du coup ce site disparaît ou tombe dans les rankings et ça a, des ça a des vraies conséquences, il y a des boîtes qui ont déjà fermé à cause de ça et au-delà de ça on peut aussi penser que avoir une boîte américaine qui manipule les résultats qu'on a, l'information à laquelle on a accès les réponses finalement aux questions qu'on cherche, qu'on pose tous les jours à Google c'est peut-être pas idéal. Non pas qu'ils manipulent, hein, peut-être, j'espère qu'ils le font pas. En tout cas, on n'a pas, pas les moyens de prouver le contraire. Donc c'est toujours un peu embêtant. Et c'est pour ça que je pense que la transparence est quand même un des, un des, euh, une des vertus essentielles d'un moteur de recherche. Euh, évidemment, grâce à l'open source, mais grâce à, à des données ouvertes, on peut quand même on peut arriver à, à construire quelque chose dont on puisse euh, avoir confiance. Mais même plus que la transparence, ce qui est intéressant, c'est la reproductibilité. Vous savez que si dans, dans la communauté scientifique, quand on fait, euh, quand on publie un papier, un des critères de, de l'avoir vraiment accepté et validé euh, par tout le monde, c'est qu'un autre labo, quelqu'un d'autre, puisse reproduire ce qu'on a fait. Donc finalement, c'est pas, pas tout d'être transparent. Il faudra en plus donner les outils aux gens de pouvoir reproduire ce qu'on a fait. Et évidemment, qui dit reproduire dit ben, améliorer, mieux comprendre euh, et euh, forquer si, si jamais il y a besoin. Donc je vais vous montrer un peu l'état actuel. Euh, du moteur de recherche et derrière, je vous expliquerai un peu ben, comment, euh, que, comment ça marche. Donc, ça s'appelle Common. Oula, ça va pas du tout non plus. Yes. Donc, ça s'appelle Common Search. Euh, c'est disponible en ligne. Ce que vous avez pour l'instant, c'est une démo. Donc, c'est seulement quelques homepages euh, présentes euh, sur le web. Et quand on cherche euh, certains trucs, Chrome plante. <rire> non. Euh souvent, ça marche. Alors, ça marche, ça marche suffisamment bien pour qu'on se dise, euh, cool, c'est peut-être possible. Ça marche suffisamment pas bien pour qu'il y ait encore pas mal de boules à faire et que ça soit, que ça soit marrant. Euh, je sais pas si on cherche quelqu'un une recherche comme ça à crier. Non, personne, ok. Paris, ça marche à peu près. PyCon, allons-y. Yes. Alors, PyCon, on a un bon problème. PyCon.org arrive en deuxième. Euh, donc j'ai pas de biais euh, pour les Philippines particuliers on va voir, euh, on va voir plus tard en fait qu'est -ce, euh, qu ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut résoudre ça je repasse sur les slides donc Python dans tout ça euh, un, un des trucs que certains, certains de vous savent peut-être c'est que Google a en fait commencé en Python euh, si on cherche bien sur le web on peut trouver quelques bribes d'infos sur euh, euh, sur ces temps reculés il euh, y a à peu près une vingtaine d'années c'était en 95-96 euh, on peut voir que ben Google a apparemment utilisé Python 1.2 euh, qui crachait <rire> évidemment il n'y avait pas de test euh, et euh, quand ils ont changé ils n'étaient pas sûrs au début mais quand ils ont vu qu'ils avaient gagné plein de machines qu'ils avaient à faire plein de trucs euh, évidemment ça les a motivés et Python a disparu euh, du cœur de Google euh, autour des années 2000 euh, Bon, donc ils ont touché. Euh, qu'est-ce qui a changé depuis et qu'est-ce qui fait que ben ça, ça peut être pas idiot de, de réessayer aujourd'hui on est 20 ans plus tard on en est à Python 2.7 ou 3.5 suivant les, suivant l'humeur du moment euh, évidemment on a un méga écosystème Python est stable vous connaissez comme moi ça on peut vraiment profiter de notre langage et de notre communauté pour aller vite on, dès qu'on veut faire quelque chose il y a un paquet qui existe donc c'est quand même quelque chose qui a vraiment changé j'imagine depuis 20 ans L'autre point, c'est qu'on a des librairies quand même assez performantes maintenant, euh, qui sont écrites en C, avec lesquelles on peut interopérer facilement, euh, par exemple grâce à Citon, j'en parlerai plus tard. Et l'autre facteur, c'est que ben, il y a la loi de Moore, je ne vous, vous réapprends pas ça, mais les, les contraintes et les bottlenecks euh, des applications ont évolué. Euh, la, la capacité euh, de networking n'a a priori pas grossi aussi vite euh, que, que le CPU. Euh, les caractéristiques d'accès à la mémoire, pareil, ont changé, les SSD, etc. Ce qui fait que ce qui était des bonnes décisions il y a 20 ans, probablement ne le, le sont plus forcément aujourd'hui. En tout cas, une mérite méritent euh, qu'on s'y réintéresse. Et le dernier facteur, c'est euh, PyPy, évidemment. Euh, vous, vous connaissez tous, j'imagine. Euh, on espère qu'on ben, va, on va pouvoir avoir les, les, les bénéfices de ce projet et avoir gratuitement plein de performances. On verra. Donc, euh, re retournons au moteur de recherche. Euh, je vais vous expliquer explique assez rapidement... Comment euh, comment ça marche Il y a un papier super intéressant, euh, lui est tant petit, mais je, je publierai mes slides pour ceux que ça intéresse, euh, fait par les deux fondateurs de Google, c'était en 98, qui expliquait un peu euh, le design euh, de, de Google à l'époque, qui s'appelait euh, qui s'appelait Backrub euh, au début. Euh, un des schémas intéressants, c'est celui-là, euh, qui montre un peu euh, tous les comp tous les différents composants euh, du moteur de recherche. Ce que je vais faire, je vais en prendre, je vais prendre cinq de, de, de ces composants, les, les regrouper en cinq grands groupes, et du coup, ben expliquer pour chacun d'entre eux qu'est-ce qu'on pourrait faire si on s'y prenait que en Python, et quelles sont les autres solutions un peu, euh, un peu pragmatiques qu'on peut avoir pour euh, pour faire quelque chose de bien. Est-ce que ça, ça marche? Ça marche. La première partie, c'est le crawler, dont le job, grosso modo, est vraiment de récupérer le HTML euh, depuis le net et euh, de le stocker quelque part, donc euh, télécharger des pages web, assez facile. Ça marche vraiment pas du tout. Allez. Euh, le deuxième c'est euh, le parseur Donc, le parseur c'est ce qui prend le HTML brut qu'on a stocké et qui va en extraire ben, des informations intéressantes type euh, les mots qu'il y a dedans, les liens, euh, etc la deuxième partie c'est l'index euh, qui va lui recevoir tous ces mots euh, et toutes ces informations intéressantes et qui va les stocker, c'est une base de données ni plus ni moins ensuite le ranker qui va se charger ben, de, de décider l'ordre dans lequel les résultats sont envoyés et le searcher qui va euh, prendre les requêtes des utilisateurs, les envoyer à l'index et retourner euh, une page HTML avec les résultats. Euh, donc c'est parti. Donc en premier lieu, euh, le crawler. Donc euh, je rappelle, pour, euh, le, dont le seul job est de récupérer euh, du HTML et de le stocker quelque part. Il y a un framework super populaire pour faire ça en Python qui s'appelle Scrappy, que je vous encourage euh, vivement à, à tester. Scrappy va même plus loin que le crawler, il va euh, ver, même faire de l'analyse. Donc il va extraire euh, L'exemple là le, le fait dans, dans Page vous, vous allez pouvoir extraire euh, avec des sélecteurs CSS ou du XPath, vous allez pouvoir extraire des parties donc il fait quand même un peu plus. Euh, mais il est super populaire et vraiment euh, très bien fait. Un autre euh, package assez prometteur s'appelle CoCrawler, ça, ça a été commencé il n'y a pas longtemps par euh, l'ex-CTO de Bleco. Bleco c'était un moteur de recherche, une startup qui, qui essayait de faire concurrence à Google aussi. Donc euh, il sait bien ce qu'il fait a priori. Euh, L'autre avantage c'est que c'est codé en Python 3.5 dès le début, ça utilise Async.io, euh, donc potentiellement à surveiller pour le futur. Il y a, donc ça c'est les solutions un peu Python, il y a d'autres packages un peu plus euh, euh, sérieux entre guillemets ou en tout cas qui, qui, qui sont utilisés à l'échelle euh, par pas mal de gens. Le premier c'est Eritrix, qui est le crawler d'Internet Archive. Euh, il y a aussi Nutch, euh, un des plus vieux projets de la, de la fondation Apache, euh, qui a d'ailleurs donné, donné lieu à Hadoop. Euh, Uh, Nutch a été créé avant comme un moteur de recherche, hein, un, peu comme ce, un peu comme Common Search, euh, mais euh, voyant que ben, les outils de base n'étaient pas là, euh, le, le créateur a spin-offé pas mal de projets, dont notamment Hadoop, euh, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire du projet Apache. Euh, donc c'est assez, assez intéressant à regarder. Et un autre, euh, donc c'est tout du Java, hein, désolé, euh, un, un autre euh, package intéressant, c'est Stormcrawler, du coup, qui a une architecture un peu plus moderne, basée sur euh, Apache Storm, donc qui est qui est pas du MapReduce, mais qui est plus euh, un peu plus flexible euh, à utiliser. Il y a un autre, il se trouve qu'il y a un autre projet qui pour nous est vachement plus euh, intéressant parce qu'ils ont déjà fait le boulot, ça s'appelle Common Crawl, c'est une, euh, une ONG qui publie tous les mois sur S3 un dump euh, de plusieurs milliards de pages web euh, donc ça pèse plus, ça pèse plusieurs dizaines ou centaines de terras il y a vraiment tout le contenu HTML. Euh, réactualiser tous les mois donc ça c'est super intéressant pour nous ça fait un, un bootstrap super on n'a pas vraiment à s'occuper du, du, du de la partie crawl on peut directement taper sur s3 récupérer les archives et euh, passer à la suite donc si vous voulez faire un peu du, du, du big data on a le droit de dire que c'est du big data parce que c'est plusieurs téra, donc euh, ça va euh, si vous voulez faire vous amuser un peu avec beaucoup de html tester des choses c'est vraiment une ressource euh, vraiment parfaite pour ça on passe au parseur. Du coup, euh, le parseur, c'est une fois qu'on a le HTML, on va essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Il y a plein de librairies euh, qui servent à parser du HTML en Python. La première, c'est euh, que les gens connaissent souvent, c'est Beautiful Soup. Alors Beautiful Soup, c'est sympa. Il y a une API euh, assez Pythonique. Après, niveau performance, c'est la catastrophe totale. Euh, il y a pas mal de bugs. C'est vraiment très, très aléatoire. Donc souvent, on commence avec ça, mais on se on se porte vers une librairie un peu plus sérieuse, ce qui est souvent l'XML, qui elle a un cœur écrit en C, qui parse euh, du coup l'HTML vraiment ultra rapidement. Euh, le, le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas strictement compatible avec la norme HTML5. Donc HTML5, il euh, y a deux parties en fait dans cette spec. La première partie c'est le markup lui-même, euh, qu'est-ce que c'est un H1, H2, etc. vraiment la, la définition des balises. Mais l'autre partie de la spec qui est, euh, qui est nouvelle dans HTML5, qui n'y avait pas avant, c'est la spec sur le vraiment le parseur HTML. C'est-à-dire qu'est-ce que euh, un, quel, quelque chose qui lit du HTML, donc un browser, un crawler, euh, fait quand il va se récupérer du markup invalide, des tags un peu un, pas, pas vraiment dans l'ordre, c'est-à-dire 90% du HTML. Euh, et donc cette spec là définit vraiment la représentation du coup que doit adopter euh, l'utilisateur. Euh, en, en, en ayant eu du, du markup invalide. C'est ça qui fait que maintenant, on a vachement moins d'incompatibilité entre les navigateurs qu'avant. Tous les navigateurs actuels supportent la norme html 5 et ils ont encore des, des, peut-être des différences côté CSS, JavaScript et tout. Mais vraiment sur la représentation du markup, maintenant tout le monde s'est calé sur cette spec-là. Donc c'est quelque chose évidemment qu'on a envie de faire. Pour ça, il y a une lib qui fait, qui fait assez référence, qui s'appelle HTML5lib, euh, qui, qui est vraiment je, je sais pas si elle est citée par les specs. en tout cas c'est vraiment avec ça que les specs et euh, les nouveaux, euh, les nouveaux euh, navigateurs sont, sont, sont validés euh, alors elle a deux problèmes euh, le premier c'est que euh, c'est du pur Python donc c'est euh, de nouveau assez lent et l'autre problème c'est que son version number en fait pas vraiment confiance c'est peut-être un des plus bizarres de Pypey donc euh, bon c'est plus, plus du soft euh, théorique quoi. c'est pas vraiment fait pour être utilisé Heureusement, il euh, y a une NIP qui s'appelle Gumbo. Euh, Gumbo, c'est un projet euh, de Google, euh, c'est pas grave. Ça, ça a pas mal d'avantages. Le premier, ben, c'est que c'est HTML5 compliant. Euh, L'autre, c'est que c'est en pure C, donc c'est ultra performant. Mais le troisième, c'est que en fait, ça a été testé sur une grosse partie de l'index de Google. Donc, Pour le développer, ils ont fait tourner ça sur plusieurs milliards de pages et ils ont été sûrs que ben, niveau sécurité, niveau edge case, euh, tout va bien. Donc a priori c'est plutôt un bon outil, euh, en plus euh, je vois il y a des bindings Python euh, par défaut, donc euh, plutôt cool. Euh, quand on utilise ça euh, vraiment euh, tel quel, euh, on a déjà des super bonnes performances, on est compatible, tout va bien. Après j'ai l'air ai d'être un peu obsédé par la performance sur le parsing, pourquoi Parce qu'en fait c'est le plus gros bottleneck, euh, quand on garde un peu toute la chaîne c'est vraiment là que le plus gros du CPU en tout cas est, est passé. Et comme c'est moi qui paye, pour l'instant, euh, ça, ça vaut le coup d'optimiser. Euh, et surtout, je reviens à la reproductibilité euh, de, de toute la chaîne. Le but, c'est que ben, tout un chacun puisse refaire tourner toute l'architecture de son côté. Et donc, plus on baisse le coût, plus ça sera facile. Donc, je fais un, un petit détour, du coup, pour expliquer les extensions C en Python. Vous devez sûrement connaître déjà. Euh, une des choses à avoir en mémoire, c'est que la, euh, Python est un langage dynamique, <rire> pour ceux qui ne savaient pas. Euh, et donc, la, la gestion de la mémoire par Python des objets Python qui peuvent être de pas mal de types différents et par les extensions C et vraiment disjointes. On peut pas on peut pas avoir des variables partagées par les deux facilement. Euh, on peut toujours il y a des ponts évidemment. C'est les choses comme C types en Python qui permettent de lire de la mémoire C et en C si vous avez vu du code soit du code dans C Python soit des extensions C il y a des PyObject, Py machin, qui permettent d'aller appeler de la mémoire gérée par Python. Donc quand on lit en fait le, euh, le code du, du binding euh, Python euh, de Gumbo que je vous ai montré avant, on trouve des trucs comme ça. Donc ça c'est juste le code qui permet de nous donner le nom d'un tag. Donc euh, nom d'un tag ça paraît assez facile. Mais alors on se retrouve avec des euh, from buffer copy, set types by ref. Euh, c'est assez moche et évidemment comme vous l'avez dîné, ça va pas très vite, euh, malheureusement. Alors qu'on on avait quand même fait du C, on, est, on avait utilisé un truc C pour que ça aille plus vite. Donc c'est raté. Et là, Citon vient à la rescousse. Donc qui connaît Citon Levez les bras. Ok, pas trop, cool. Euh, donc Citon permet en fait de, de déporter le gros du travail en C. Euh, plus plus on va avoir évidemment du code euh, porté vers le C, plus on va euh, être, être rapide. Et évidemment il y a toujours un il y a toujours un, un réglage à faire entre ben, est-ce que je peux modifier mon code facilement et c'est du Python et on aime bien, ou est-ce que c'est critique et il faut l'écrire en C. Et Citon permet un peu de, de modifier ce réglage parce qu'on va pouvoir écrire quelque chose qui ressemble beaucoup à du Python, euh, mais qui va être compilé en C, du coup par Citon. Le but étant d'éviter, euh, les flèches que je vous ai montrées, d'éviter la conversion au maximum. Plus on va lire de la mémoire Python depuis le C, et plus on va lire de la mémoire C depuis le Python, plus il va y avoir des conversions, il va y avoir plein de cas à gérer, et c'est ça qui, c'est vraiment ça qui ralentit. Dernier intérêt de Citon, c'est que ça permet de générer une extension C super facilement et donc de faire un import euh, gumbo euh, et qui soit complètement transparent côté Python. Alors rapidement, hein, c'est pas un talk sur Citon mais je vous montre juste pour comprendre euh, du code. Ça c'est du code euh, Python mais qui a été compilé avec Citon, donc qui a été traduit vers le, vers le C. Plus c'est jaune, plus ça veut dire qu'il y a du code, euh, des appels à, en fait à, à l'API de, de ces Python et du code euh, compliqué qui a été généré derrière. Euh, ce code-là, en fait, on peut le modifier très simplement en rajoutant quelques CDF c'est-à-dire en déclarant des types. Euh, là, on n'a pas de type, c'est du Python, tout est dynamique. A égale 0, c'est un int, mais euh, ça pourrait être autre chose. Là, on dit non, A, c'est un long, ça va se passer comme ça. Euh, I aussi, et euh, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de jaune, parce qu'en fait, tout ce haut tout ce a été compilé en C. Euh, si vous regardez, en fait, ce qui a été compilé, euh, la ligne 6, je l'ai déplié, la boucle, en fait, ben, c'est vraiment du code C qui a été généré, et quand vous allez... Euh, Générer une extension C basée sur ça, vous allez avoir vraiment la performance euh, optimale. Euh, en bas, j'ai fait un print, donc print euh, c'est une fonction Python, et vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de boilerplate qui a été généré euh, derrière euh, les lignes jaunes, et ça c'est pas très rapide. J'ai quelques exemples simples sur mon repo, mais je vous encourage à aller checker ça si ça vous intéresse. Et donc j'ai fait une extension Citon, euh, un binding Citon pour euh, Gumbo, euh, qui a cette URL là. Les gros avantages de ça, c'est qu'on peut envoyer le HTML au parseur. Directement en UTF-8, on le récupère en UTF-8 la plupart du temps de Common Crawl et on, les passe, on le passe au C sans faire aucune conversion, donc ça va ultra vite. Euh, L'autre avantage c'est que du coup on fait le parcours de l'arbre, ce qui est typiquement le plus cher euh, quand on, quand on passe du HTML. Entièrement côté euh, Cyton, côté donc en C, donc ça va très vite. Euh, c'est aussi là qu'on gère euh, la visibilité des tags. Il y a pas mal de, de, de, de façons de cacher du contenu dans l'HTML et quand on fait un moteur de recherche on veut indexer que ce qui est visible sur la page. Et on veut aussi, si possible, ne pas indexer le boilerplate, c'est-à-dire les menus, les footers. Euh, quand vous indexez une page du New York Times, idéalement vous avez envie d'indexer le titre, le truc de l'article, mais euh, le mot print, les pubs et les machins autour, on n'a pas envie de stocker ça dans l'index. Donc ça c'est des opérations assez coûteuses faites sur le HTML. Le plus on peut en faire côté C, euh, le mieux. Donc ignorer des tags, ignorer des attributs, etc. Euh, ça, ça a, ça a fait économiser. Euh, on a gagné à peu près x3, x4 en perf. Euh, uniquement en faisant ce, ce boulot-là ce en Python. Donc ça vaut le coup. Euh, en continuant de débugger les bottlenecks, euh, encore une fois sur toute la chaîne de l'indexation, s'est trouvé que le bottleneck suivant c'était euh, URL parse. URL parse c'est euh, la partie de la librairie standard Python qui analyse les URL. Il se trouve qu'on a des milliards et des milliards d'opérations à faire sur les URL. On doit résoudre des liens, on doit analyser des domaines, on doit faire pas mal de choses, vu que potentiellement on va mettre du code sur tout le web, donc sur des milliards de pages. Et euh, URL parse ben c'est du Python pur. Et euh, c'est pas très rapide. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait non pas URL URLParse 2, non pas URLParse 3, URLParse 4, c'était déjà pris, euh, qui est pareil, ben, une, en fait une réimplémentation URL Parse euh, en Citon, euh, en se basant en fait sur le code de Chromium, sur le parseur URL qui est présent dans Chromium, écrit en C++. Normalement on a les raisons de penser que ça doit marcher à peu près. Euh, et euh, pareil, on a gagné x2, euh, x7, euh, suivant les cas en, en termes de performance. Et avec ça, les bottlenecks étaient, étaient plutôt pas mal, c'était vraiment les deux plus grosses choses dans la liste du HTML. Il y a pas mal d'autres choses à faire euh, sur les pages, on doit détecter la langue, pareil pour ça il y a un paquet déjà super bien fait qui s'appelle CLD2, qui est encore une fois extrait de Chromium, c'est ça que Chrome utilise pour détecter la langue. On a la détection des charsets, euh, tout n'est pas en UTF-8 malheureusement, on a du UTF-16, on a des ISO, on a du, des trucs euh, vraiment très bizarres. Du coup, il y a un paquet Python pour faire ça très bien qui s'appelle Chardet. Il y a la version en C qui s'appelle C-Shardet, qui, qui marche beaucoup plus rapidement. Euh, donc à chaque fois, encore une fois, je parlais de l'écosystème. Chaque fois qu'on a un problème, souvent on a quand même des solutions à la fois performantes et à la fois super euh, simples d'utilisation. La dernière partie un peu tricky, c'est euh, le formatage des titres, euh, des, des, des, des extraits euh, su, sur le moteur de recherche. Ça, euh, heureusement, on doit le faire une seule fois par page. Donc euh, beaucoup moins que euh, toutes les opérations bas niveau que j'ai décrites avant. Et ça, ben, c'est un super candidat pour rester en Python. On n'a pas nécessairement besoin de performance. Ça va être du code qui va évoluer beaucoup. Il y a plein de cas différents à gérer. On veut idéalement que beaucoup de gens y contribuent. Donc ça, le laisser en Python, ça n'a pas posé de problème. Voilà pour le parsing. On passe à l'index. Donc l'index, c'est la partie, ben, c'est la base de données. C'est vraiment la partie qui stocke, qui associe tel mot et était présent sur telle page. Il y a des packages Python pour le faire, et le plus populaire s'appelle WUSH. Si vous regardez un peu l'exemple de l'API, c'est super simple. On lui envoie des documents, add document ensuite on commit, donc ça a écrit la DB là sur le disque, et on peut envoyer des recherches dessus assez simplement et on récupère les résultats. Euh, c'est vraiment juste, hein, c'est un index inversé, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais ce, ce, ce package-là est plutôt bien fait et ses performances sont assez raisonnables. Le standard vraiment de, de l'indexation, malheureusement, c'est encore en Java, ça s'appelle Lucene. Euh, c'est un bout de code quand même assez impressionnant. C'est un des plus vieux projets de la fondation Apache. Et euh, d'année en année, ils sont vraiment arrivés euh, très proches des performances théoriques euh, de ce genre d'opération. Euh, c'est euh, extrêmement régable euh, en fonction est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est -ce un ssd de la, de, la, de la forme des données, etc. On peut vraiment arriver très proche euh, euh, euh, des performances théoriques avec ça. Donc, a priori, tout les, toutes les choses sérieuses seront quand même construites sur ça. Euh, alors il y a des bindings Python euh, qui sont bien, mais nous on va vouloir stocker le web donc on va vouloir y avoir plus que d'un disque dur. Lucène euh, ne gère qu'un euh, un niveau de stockage en local donc on a besoin d'une couche de clusterisation pour paralléliser ça et l'avoir ben, idéalement sur euh, pas, pas mal de machines. Il y a deux grands paquets euh, qui font, enfin deux, euh, deux grands softs qui font ça, qui sont tous les deux basés sur Lucène. Le premier c'est Solar qui est la. Euh, qui fait partie de Lucene lui-même, qui est le projet officiel d'Apache. Il y en a un autre que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Elasticsearch, euh, qui est vraiment en vogue en ce moment, et qui marche vraiment extrêmement bien, euh, qui a une grosse communauté, donc euh, c'est ça qu on, qu on, que, que nous on utilise. Euh, avec une API REST du coup assez simple, hein, on peut poster des documents, et après faire un GET dessus, et les récupérer euh, pareil. Donc c'est compatible avec tous les langages, ça marche super vite, et ça scale vraiment vraiment très très fort hein, il euh, y a plusieurs installs d'Elasticsearch qui dépassent le petabit donc il euh, n'y euh, a pas trop de soucis à se faire, ça marche bien on passe à la partie euh, ranking donc la, la formule un peu générale de, de, de comment ranker les documents ressemble à peu près tout le temps à ça euh, donc il y a deux grandes parties, il y a deux grands scores en fait qui, qui, qui sont pris en compte, il y a le score statique qui est le score euh, un peu de popularité de la page dans l'absolu euh, que nous on calcule bah, en utilisant euh, des trucs comme Alexa, des blacklists euh, des MOS pour ceux qui connaissent, et euh, le fameux page rank qui va dire du coup ben à quel point cette page-là est populaire euh, comparée à une autre. Le, le deuxième partie du score, c'est le score qui est dynamique et qui dépend de la requête que vous allez envoyer. Euh, évidemment. Et ce score-là, il est calculé par Elasticsearch et Lucen avec des algo. Je vais pas rentrer dedans, mais si ça vous intéresse, euh, vous pouvez regarder euh, TFIDF et euh, BM25, euh, qui est le nouveau défaut d'Elasticsearch, qui est un peu plus euh, malléable. Euh, donc en prenant ces deux, ces deux gros scores là, on, les, euh, on peut faire la moyenne mais on peut faire aussi des choses plus compliquées dessus, on va obtenir le rang final euh, d'un document en fonction d'une recherche. Je reviens sur le page rank rapidement, euh, vous devez connaître mais euh, l'idée c'est d'évaluer la popularité de certains nœuds d'un graphe en fonction euh, de tous les liens euh, et de, de, de, toutes les, de tous les vertex qui pointent vers ce nœud. Donc là par exemple C est, très, c est assez populaire parce que B lui-même est populaire même si c'est à un seul lien qui pointe euh, ce qu'il faut savoir c'est que le page c'est un algorithme itératif en, en une seule passe on peut pas trouver que c'est un page aussi haut il faut euh, des fois plusieurs centaines d'itérations pour que euh, petit à petit en fait toutes les contributions euh, convergent et, et, et qu'on qu arrive à avoir une, une image propre euh, de, de chaque composant du réseau ça c'est un truc qui est quand même assez intéressant c'est super fun à faire euh, ça s'apprend ça en, en théorie des graphes et c'est euh, c'est vraiment très marrant, je n'ai pas d'autres mots pour ça. Euh, donc c'est un truc qu'on a essayé de documenter vraiment assez bien dans, dans, dans le projet. Euh, si vous si vous allez sur commonsearch.org, euh, en moins de disons moins de deux heures, euh, vous pouvez euh, euh, télécharger une partie du web avec Common Crawl, faire tourner tout le, tout le pipeline d'annexation et euh, calculer un premier page rank euh, dessus. Pour, pour faire ça, on utilise Spark. Euh, le page rank c'est quelque chose qui se calcule à l'échelle de tout un graphe, donc il faut euh, il faut à un moment avoir soit le graphe en mémoire, en tout cas euh, sur une seule machine souvent ça ne va pas marcher. Donc Spark euh, qui a des bindings Python est super utile pour faire ça et il y a des tutoriels vraiment qui permettent de le faire, donc si ça vous intéresse euh, vous pouvez y aller et vous amuser. Alors les dernières parties, rapidement, euh, c'est un, un peu les moins intéressantes, hein, parce que c'est les plus faciles. La partie « searcher euh, », son seul boulot, c'est ben, de prendre une recherche et finalement d'en faire une requête et de l'envoyer à l'index. Ça, c'est euh, les, les, les recherches qu'on envoie à nous à Elasticsearch. Vous pouvez voir que ben on envoie la query, euh, et par exemple que le, les mots qui sont dans le titre, là, ont trois fois plus d'importance que les mots qui sont dans le contenu de la page. Donc c'est avec ce genre de requête qu'on qu peut faire en partie ces réglages pour dire à Elasticsearch euh, ben de, de, de se comporter bien avec son, avec son score. Euh, alors il se trouve que ça, chez CommonSearch, c'est fait en Go. Euh, c'est vraiment qu'une histoire de je prends une requête, je l'envoie, je la reformate et j'envoie du HTML. Euh, il se trouve que Go, c'est super bien fait pour faire ça, mais euh, on, a, on a une implémentation Python pour le faire euh, aussi. Euh, si vous vous souvenez de l'exemple tout à l'heure que j'avais donné euh, vous savez où Pycon était arrivé, euh, malheureusement, euh, devant euh, les Philippines est arrivé devant monde. Euh, on a une interface, du coup c'est pas UI Demo mais c'est Explain, qui vous permet en fait de voir ces scores là, de comprendre vraiment, et c'est à ça que, que je faisais référence quand je disais qu'on veut faire des trucs transparents, on peut avoir vraiment le calcul complet euh, fait par Elasticsearch euh, de, ben, euh, du score final là qui est euh, euh, disons 36 euh, du score final de, de ce document là, et on peut voir que ben, pycon.org, euh, pas de chance, c'est 35, donc euh, ça explique vraiment pourquoi il est arrivé en deuxième. Euh, et donc, si on débug ça un peu plus, leur rang statique c'est le même. Idéalement, ça devrait pas, mais là, euh, pycon.org est pris en compte pour les deux. Idéalement, euh, www devrait avoir un rang statique plus haut. Bon, donc un ticket à faire si ça vous intéresse. Euh, et si on regarde bien en fait les explications, euh, on regarde que là en fait, le on a 37 dans le titre quand on cherche pycon dans le titre alors que là, on a euh, que 30. Donc il y a un problème dans le titre, en fait, euh, la, la raison, c'est que là, Pycon apparaît une fois dans le titre, et là, elle apparaît deux fois, donc ça l'a complètement fait planter. Voilà, donc tout ça, c'est ben, voilà, un, un réglage dans la stick search qu'il faudra faire. En tout cas, avec ça, on a les, on a les outils de comprendre euh, les, les rankings, et ça, c'est quand même assez unique euh, et assez nouveau. Je passe rapidement sur le front-end. Le front-end c'est fait en JavaScript, c'est mal, euh, mais euh, voilà, ça supporte des features... Euh, le, le search as you type que vous avez vu, c'est responsive, on peut naviguer au clavier, etc. Euh, bref, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Donc on a fait un peu le tour finalement ben, de l'architecture euh, d'un du, moteur de recherche. Chacune des parties maintenant devrait vous être à peu près familière. Euh, et euh, évidemment, chacune d'entre elles ont leurs problématiques, ont leurs leur challenges. Leur, euh, évidemment, leurs challenges en termes de, de qualité, mais aussi en termes de, de scalabilité. Et évidemment, l'index euh, avec quelques millions de documents ou quelques milliards, ça va pas être les mêmes problèmes. Donc, euh, au moins, là, on a vraiment des implémentations open source, principalement en Python, de, de chaque composant, euh, que vous pouvez, du coup, aller regarder. Si on voulait vraiment faire un truc sérieux, qu'est-ce qui manquerait euh, C'est-à-dire, c'est un peu quoi, notre roadmap euh, Au niveau de l'architecture générale, euh, un des plus gros trucs qui manque, c'est, en fait, la recherche en deux passes. Euh, vous avez dû remarquer que, quand vous faites une recherche dans Google, euh, idéalement, quand on cherche Python... On va avoir, euh, ben, ok, le langage, mais peut-être deux ou trois trucs sur l'animal aussi, ça serait, ça serait bien. Euh, pas pour nous, mais pour les autres qui, qui s'en foutent de Python. Donc c'est quand même un truc qu'on veut faire, et là la seule façon c'est un peu de faire une recherche en deux passes, c'est-à-dire ben, une première recherche vers l'index où on va récupérer plus de résultats que, que ce qu'il en faut, disons on va récupérer euh, 1000 résultats, de ces 1000 là on va, on va les trier un peu sémantiquement, on va dire, ben, non il y a plein de résultats qui viennent de Python.org, je vais en prendre un seul, peut-être la home page, la home page. Euh, ah, là il y a un résultat qui parle de l'animal, je vais un peu le booster. Bref, on va faire un peu notre mix pour avoir 10 résultats assez divers et assez assez variés pour pour les gens. Et ça c'est un truc qu'on peut faire que, que en deux passes. Euh, le problème évidemment, ça pose des problèmes de pagination, etc. C'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment ce que tout le monde fait qu'il faut faire. Alors les autres features, c'est ben, l'indexation continue, on veut pouvoir évidemment réagir en temps réel. Là pour l'instant, nous on fait un index tous les mois parce qu'on est calqué sur Common Crawl. Ça ne servirait pas de le faire plus souvent, mais dans l'idéal, ben, on voudrait que, que les actualités soient prises en compte. On veut rajouter des infobox, vous savez, les, les boîtes sur la droite euh, pour mettre un peu des images et, et plus d'infos. On veut rajouter des, non, pas rajouter des pubs, euh, ça on s'en passera. Euh, on veut rajouter des verticaux, euh, ben, pouvoir faire de la recherche, pourquoi pas dans des papiers de recherche, dans des news, dans des images, etc. Et bon, pas, pas, pas mal d'autres choses, mais ça c'est vraiment un peu les, les gros composants qui manquent euh, et qui ont en fait, fait partie de l'évolution de Google depuis 98 à maintenant il euh, y a pas mal d'autres choses mais c est, c est, ces choses là sont un peu les choses les plus visibles euh, tous les jours alors évidemment ben, il y, y, y a tellement plus de choses à faire même hors de l'aspect code pur il eh ben, y a un gros combat contre le spam à faire il y a plein d'améliorations sur la, la, la pertinence des résultats je vous ai montré un exemple là avec Pycon qui, qui, qui buguait. c'est assez simple à fixer mais voilà, il faut, faut avoir plein de cas et que ça marche bien pour tout Comment est-ce qu'on fait de ça un projet, euh, un projet euh, soutenable dans, dans, dans, dans le temps euh, Comment est-ce qu'on finance ça Il y a pas mal de solutions, mais c'est une discussion intéressante. Comment est-ce qu'on en parle à plein de gens euh, Est-ce qu'on devrait faire une API pour euh, que plein de gens puissent utiliser, etc. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc, euh, si ça vous tente, euh, vous êtes vraiment les bienvenus pour aider à soit soit nous aider à participer, soit vous intéresser un peu à co comment marche un moteur de recherche. Euh, on avait un sprint euh, jeudi et vendredi. Il y a eu 5 euh, ou 6 euh, personnes qui ont contribué. Merci à celles qui sont là euh, au fond. On a eu 3 pull requests, donc ça montre qu'en en quelques heures on peut rentrer dans le projet. Donc euh, si ça vous motive et si vous avez envie de rejoindre le combat et de récupérer le web, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. <applaudissements> si vous avez des questions, allez-y, mais je, je serai là euh, après aussi. Yes? Est-ce que le transparence parce que le sans dire C'est souvent alors, c'est un, un vrai problème. C'est souvent des arguments avancés par les moteurs de recherche commerciaux pour dire non, non, on vous montre pas comment on fait nos rankings parce que sinon euh, les méchants, tout ça. Euh, c'est vrai. Euh, après, euh, je pense que plus il plus y a Dieu sur le problème et plus il y a de contrôle. Si on garde euh, Wikipédia, finalement, c'est pareil, c'est ouvert, tout le monde peut modifier, mais il se trouve que c'est pas complètement le bordel quoi. Donc, je pense que si on a une communauté assez forte qui est toujours là ben, pour mettre des malus, pour euh, corriger. Pour, pour, pour être sûr que ben, sur un benchmark de, de, de requêtes, euh, on a, les, les résultats n'ont pas changé, etc. Je pense que la réponse, c'est vraiment c'est pas vraiment une réponse techno, c'est plus une réponse sociale. quoi C'est de, de créer une communauté suffisamment grande pour que, ben voilà avec tous les gens qui regardent, on puisse pas faire passer quelque chose euh, de merde. D'autres questions Yes Tu veux dire de t'enfermer dans, dans une bulle de résultats Ouais. Alors, euh, c'est vrai que ça, c'est un problème intéressant. Il si, si, euh, y a plein d'études qui ont été faites sur Google qui montrent que quand on est républicain ou démocrate aux états unis bah, Google, petit à petit, va l'apprendre et va vous montrer que des trucs euh, euh, avec lesquels vous êtes d'accord. Évidemment, c'est un super problème de société, c'est vraiment grave. quoi. Donc, il y, y a déjà quelques moteurs de recherche qui... Du coup, qui, qui essaie de casser cette bulle, notamment DuckDuckGo par exemple, euh, avec une solution simple, c'est juste de ne pas traquer les gens, euh, de ne pas avoir de cookies qui vous identifient et du coup, chaque nouvelle recherche que vous faites, bah, vous êtes quelqu'un de, de, de neuf pour le moteur de recherche. Euh, ça, c'est ce qu'on fait aussi, en fait, on n'a pas de cookies, donc euh, pareil, c'est entièrement stateless et il n'y a pas de biais, il n'y a pas de personnalisation. Ça peut être une feature qui manque, mais je pense que euh, pour les recherches communes, ça ne pose pas vraiment de problème. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait être opt plutôt que. Uh, opt-out. Yes Bon, merci beaucoup